Le monde change vite. Des paysages sublimes sont menacés par le réchauffement climatique, pendant que des petites communautés sont bouleversées par des changements socio-économiques et disparaissent doucement avec leur culture. Je m'appelle Angelo. Je suis un designer et un vidéaste européen. Je suis né dans ce petit village au sud de l'Italie, mais j'ai vécu tout autour de l'Europe, où j'ai passé les dernières 7 ans à utiliser la technologie pour concevoir des produits innovants, et raconter le patrimoine naturel et culturel de l'Italie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir pendant 300 jours autour du monde. J'ai senti le besoin de vivre intimement la relation entre l'homme et la terre pour la raconter avec de la poésie visuelle et pour explorer comment le design et la technologie peuvent améliorer et préserver la diversité du monde. avec moi à la quête des choses les plus étonnissantes d'une planète que l'on ne chérit pas assez.